On est devenu habitué avec euh, Albert, voilà, des débriefs de la martingale avec Nalo. Ça va, Albert bah, Très bien, et toi, Mathieu ouais, ouais. Tu t'es remis du, du raz-de-marée de la pile électrique Emeline Siron là, avec ses… Euh... Bah, écoute, moi, je suis <rire> pareil, donc euh, voilà. C'est impressionnant, enfin, c'est impressionnant dans le sens où elle a, en a fait beaucoup en aussi peu de temps, ouais. euh, avec son boulot en plus. Bon, là, elle a dit qu'elle avait quitté il y a deux mois et demi. Ouais. Donc euh, voilà, euh, et ouais, donc ce qui est impressionnant, c'est tout ce qu'elle a réussi à faire. Alors je pense quand même que son métier euh, l'a quand même beaucoup aidé. Enfin, c'est ouais. normal, quoi. Elle achetait des immeubles euh, dans toute l'Europe, à ce que j'ai compris. Elle faisait des travaux, en plus des immeubles dans la santé, donc il faut être assez euh, méticuleux Technique pense, euh, Parce ouais. que c'est pour des personnes plus ou moins malades, plus ou moins âgées ou ayant des problèmes psychologiques Donc c'est quand même... Euh, il faut faire attention aux travaux qu'on fait Donc je pense que ça a beaucoup aidé mmh. euh, à être très, très organisé euh, Mais je pense qu'on peut pas en faire une généralité enfin, Clairement... Euh, euh, on, tout le monde ne, ne, ne, ne peut pas faire euh, tout de, de A à Z. De, je, tout re, tout ça, je, je te rejoins, et c'est assez volontaire hein, dans ma volonté d'inviter Emeline c'est de se mmh. dire, ok, on prend quelqu'un qui a poussé voilà. euh, les voyants dans le rouge, ouais, euh, à part euh, pour se dire, okay, les gaz, ça c'est possible, parce qu'en fait, voilà, c'est ça, tu <rire> vois, le chute. <rire> euh, et, et qui, euh, parce qu'en fait... Euh, euh, en voyant Emeline aussi jeune, hein, entre 25 et 28 ans, euh, où tu te dis en fait je suis trop jeune, je sais pas, etc. Oui, en de fait, se dire on peut quand même faire un truc. Ouais, et euh, on, et, peut, on, peut, et on peut le faire et donc si déjà tu fais euh, 20% de ce que fait Emeline, tu te fais. C'est déjà ouais. hyper bien, ouais. c'est déjà hyper bien et, euh, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle a pris on un la peu... Faire à distance Comment euh, on va la faire rougir à distance ouais, c'est ça euh, Non mais tu vois on lui avait dit que le débrief le but c'était pas d'être méchant, de de Donc on est plutôt ouais, hyper ouais. gentil ouais, ouais. Plutôt hyper sympa. <rire> Donc en fait euh, moi ce qui est intéressant c'est qu'elle a, elle a un peu parlé de, euh, du début à la fin d'un investissement et, et moi ce que je trouverais intéressant c'est juste de débriefer sur qu'est-ce qui est vraiment faisable tout seul tu vois Ouais. Pour la majorité des gens qui nous écoutent euh, Et qu'est-ce qui euh, est plutôt intéressant à euh, déléguer tout en surveillant évidemment Mais euh, on peut pas faire tout seul quoi Très bon point Albert. Euh, et je pense que c'est pas mal parce que déjà euh, tu te dis bon tiens euh, Ah tiens est-ce que j'irai pas acheter un bien à, à, après avoir écouté euh, Emeline avec Mathieu Bon alors comment est-ce que je cherche le bien ah, tu vois déjà tu, tu te grattes un petit peu la tête mmh. euh, Et euh, avant même de définir ta zone d'investissement Tu sais pas trop etc Et je trouve que euh, euh, euh, Aller euh, parler avec des professionnels sur ça Ça aide quand même à être un peu aiguillé Alors j'entendais euh, Oui ça coûte des frais etc Mais n'empêche qu'il vaut mieux payer pour, être, pour maximiser la certitude de pas se planter tu vois mmh. euh, Plutôt que de faire beaucoup tout seul en apprenant encore une fois, euh, quand, quand c'est sur le métier. De, quel type de professionnel, par exemple euh, Agent immobilier euh, mmh. ou entrepreneur pour les, pour les travaux, etc. Mais oui. euh, je veux dire, vraiment, euh, euh, avoir des personnes qui puissent un peu te, te guider, voire même t'aider. Tu sais, tu sais, maintenant, il y, euh, y a les chasseurs de biens, il y a mmh. tout ça, il enfin, y, y a tout un écosystème. De toute façon, l'immobilier en France, il y aura toujours un écosystème très créatif <rire> parce qu'on est des amoureux de la pierre. Donc, euh, je pense que ça existera éternellement. Euh, est-ce que tu crois que, euh, moi ce que j'aime bien c'est son approche immeuble quoi Ouais, euh, ouais immeuble entier, maison maison, etc. Ouais, mais alors ça alors ça, ça, ça c'est des, des trucs que tu peux faire que en province, que dans des petites villes, voire dans des banlieues de peu petites villes Alors à part avoir des énormes moyens mais on, encore une fois on s'adresse à la majorité des gens qui nous écoutent qui sont pas dans ce cas là euh, Ouais, euh, donc un bien, on va dire, le euh, total euh, potentiellement entre 150 vois, et regarde, 2000, regarde. 200 000 euros plus 000, enfin, Au total, regarde, très vite à 250, 300 000 euros Tous les biens ouais. qu'elle disait avoir acheté, euh, c'était entre 200 et 300 000 euros Il hmm. n'y avait aucun à 800 000 euros hein. Ouais, donc euh, C'est très bien, mais, mais tu vois. Et c'est vrai que dans des grosses aglo où tu as t es entre euh, 6, 7 et 12, 13 000 le mètre carré, ben, à ce prix-là, tu as un bah, studio, bah, quoi. Voilà, ça et, et, et, et avant que tu commences le podcast à, avec Lim elle nous disait qu'elle avait 50 locataires, euh, je sais pas combien mmh. de biens, etc. Et là, j'ai fait, waouh ouais, mais elle a claqué euh, 6 millions d'euros ou quoi <rire> Non, mais tu vois, parce que moi, j'avais euh, Paris, la région parisienne, ouais, ou, les, ou alors les très grandes villes, tu vois. Euh, mais ensuite, quand elle dit où, où, où est-ce que c'est, tu dis oui. Bon, d'accord. Donc je comprends mieux. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, moi, ce que j'ai trouvé pas mal, alors, euh, c'est que elle va être assez légitime pour pouvoir le faire après dans des... Elle commence d'ailleurs ah, oui, parisienne avec des... et voilà. Des, avec des, des plus gros, non, non mais, gros mais ou évidemment. Des immeubles euh, fat. Bien sûr, bien sûr. Euh, ouais, non, mais ouais. ça c'est sûr. Mais mais tu passes un peu à l'échelle quand tu quand tu vas soit, soit sur plus gros, soit sur plus cher. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de rendement sans risque. Hein. Mmh. Donc, euh, si tu as un rendement plus faible, c'est qu'il y a moins de risque. Euh, mais c'est que tu achètes plus cher aussi. There's no enfin, free vois... lunch. Ah, Voilà, <rire> no free lunch, c'est exactement ça. Donc là, tu vois, quand elle disait que je crois qu'elle rembourse 1300 et quelques échéances mensuelles et qu'elle gagne 3100 en face, euh, encore une fois, je répète, il n'y a pas de rendement sans risque. Donc, mmh. OK, euh, elle a eu un seul impayé, etc. etc. mais euh, je remets aussi, c'est comme dans les marchés financiers, etc., elle a un track record de euh, 3 ans, c'est ça mmh, Parce qu'elle est commencée ouais, en 2000. Ouais. 3, 3 ans, euh, là je vais pas être méchant, mais je vais juste remettre les choses en perspective, 3 ans c'est rien, mmh. tu vois ce que je veux dire On verra sur 20 ans, tu vois, c'est pas... Donc euh, voilà, euh, et, puis, et puis après tu vois, quand as fait tous ces travaux-là, elle devra en refaire, hein. Parce que tout, de, tous les locataires qui passent, ils disaient à peu près un turnover de un an, hein, c'est ça qu'ils vrai? tu bah, si euh, c'est comme une voiture à, avec une auto-école. Quand tu as plein euh, d'élèves euh, d'auto-école qui te débraillent les trucs et qui s'en foutent parce qu'ils disaient très bien, euh, il faut pas mettre du, du roche-bois parce que c'est mmh. des étudiants, apparemment, c'est ce qu'elle a surtout. Bon, Ils font moins gaffe, hein, tu vois. Donc euh, après, tu, tu vas rentrer, lorsque tu as plein d'investissements comme ça, tu vas rentrer dans un, dans un rolling. Où tu vas redouoir faire des petits travaux par-ci par-là. Mmh. Euh, peut-être qu'il y aura peut-être un peu plus d'un euh, payé ou non. Bon, sur 50, 100, si t'en as 5, c'est pas très grave. Mais ce que je veux dire juste, c'est qu'il faut toujours attendre de voir sur euh, pas mal de temps. Oui, ouais, euh... surtout que ça te coûte vite, en fait, entre. Euh... Un locataire qui part, un autre qui rentre, tu peux avoir un mois de, de, oui, de voilà, travail, plus un mois de travaux, euh... l'équivalent d'un mois de travaux ou plus, parce que bon, oui. euh, s'il paye 400... Oui, ouais. et puis euh, ouais. elle, elle a l'air d'être assez carrée avec les entrepreneurs, ouais. mais encore une fois, parce qu'elle l'a beaucoup fait mmh. dans son métier d'avant. Euh, tout le monde n'est pas capable de dire à un entrepreneur euh, Vous me faites moins 10% parce que là vous n'avez vous pas fait ça Il mmh. faut quand même avoir un caractère assez fort etc. Donc encore une fois, ce n'est pas forcément donné à tout le monde Et je ne sais pas si tu si te rappelles Mais quand tu avais reçu euh, .io, là, ouais, ouais. J'avais bien aimé parce que, euh, parce que lui, il était dans, autre, fin, dans un autre registre En mode, regardez bien tous les paramètres De ce que c'est qu'un investissement immobilier ouais. Et peut-être que vous en conclurez que ce n'est pas fait pour vous tu vois, pour oui. prendre un peu le contre-pied volontaire hein, de ce qu'Emeline euh, Et, et notamment, ouais, tous les paramètres, et notamment, lui, ce qu'il disait, je vous recommande si cet épisode. Oui, euh, oui franchement, c'est intéressant. Ouais, intéressant. Euh, euh, L'écouter, notamment la rentabilité totale. Ah, voilà, beste, totale. Après que, tout, tout, tout, tout, ouais, tout toutes ça, les charges, tout, pas, tous ouais, les impôts. Et lui, euh, bon et et lui il avait une approche, tu vois, différente. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir oui. aussi euh, des interlocuteurs différents. pour Plus petits biens pour Bassel, mais surtout aussi, il était sur des prix qui était euh, assez faible pour éviter le turnover, Moi, qui est une, une approche qui me plaît pas ouais. mal aussi. Oui, ouais, ça, bon. ça, ouais. ça je suis assez d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle disait sur ces locations un peu saisonnières par euh, quinzaine ou alors un mois. Mmh. Elle, ch elle cherche pas à faire au double, mmh. elle cherche juste à faire en sorte que le truc y, y se remplisse. Ouais. Et puis euh, pour revenir sur, euh, sur le fait qu'on peut pas tous tout, tout faire tout seul, elle a quand même bien dit que c'était beaucoup de week-ends de prix et, euh, et puis, c'est ces histoires de crédit, pareil, elle a beaucoup étudié le sujet, etc. Ouais. Donc, encore une fois, il euh, y a aussi quelle est sa, sa configuration de vie. Si tu as un boulot ext extrêmement prenant, tu as quatre enfants, euh, tu es, es en train toi-même euh, d'acheter ta résidence principale, enfin, tu vois. Tu, tu ne peux pas tout faire. C'est un très bon point ça. En, ouais. en revanche, il faut comprendre ce qui est fait, mais il faut pas forcément chercher à tout faire mmh. euh, soi-même. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs même dans les euh, tout premiers euh, tu peux aller jusqu'à faire une partie des travaux toi même quand es un oui. peu bricolo et tout Oui juste oui non mais carrément pas, pour, pour un pour peu gagner, comprendre. Pour comprendre Un peu ce tout, que disait tout. Emeline ouais, ouais. Elle disait qu'il y avait certains meubles qu'elle montait elle même pour ouais. voir un peu puis après le, le déléguer à d'autres ouais. euh, Et puis tu sais c'est un peu comme la, comme la, comme la gestion d'actifs qui est plutôt le métier de Nalo euh, Versus la gestion libre tu sais la, la gestion libre ouais. ou la gestion déléguée qu'il y ait des personnes qui fassent complètement en gestion libre, euh, très bien Mais en fait souvent, la majorité, encore une fois je me rebasse sur la majorité des gens reviennent ensuite en disant, oui bon c'est vrai que je sais pas tout faire donc j'ai peut-être délégué tout ou partie parce que bon c'est pas mon métier finalement etc Et je, et je pense que écouter quelqu'un comme Emeline Et peut-être qu'une prochaine verticale d'Emeline ce sera d'être euh, euh, euh, prestataire de recherche de biens de faire des travaux etc tu vois, mmh. parce qu'elle aura une très bonne expérience euh, là, là dedans mais encore une fois je crois que je t'avais déjà dit moi quand ma voiture elle a un problème je vais chez le garagiste mmh. parce que je suis pas garagiste euh, je, je comprends ce qu'il a fait, euh, je me fais pas avoir sur les prix etc mais faire attention à pas vouloir tout faire parce qu'à force on fait rien de bien en fait Ouais moi, je, je vais j'irai plus loin, je ne comprends pas ce qu'il fait mon garage. Oui, non, je ne sais bon, pas ce qu'il y a un tu vois vois que culasse, je ne je, je, je <rire> je sais veux pas, pas exactement dire. à quoi ça sert, donc euh, <rire> j'espère que mon garagiste ne m'écoute pas, parce que tu... ah ouais, on a refait le joint de culasse, là. il y en a pour euh, 4000 euros, bah, ah ouais, bah, très bien, ah bon, d'accord, c'est bah, ouais. cher, mais bon, euh, très bien, euh, Donc c'est comme dans tout, tout n'est pas fait pour tout le monde et le faire soi-même, euh, mais ça n'empêche pas d'écouter comment ça marche, Et ben voilà écoutons comment ça marche mais vraiment euh, bravo euh, Emeline je trouve que tu t'es mis un, un beau challenge et, oui. et je crois qu'il a été pas mal relevé ouais ouais, il est... bien, ouais, ouais, ouais, ouais je suis d'accord ouais. euh, ça a l'air d'être que le début Voilà, je suis impatient de revoir Emeline mais euh, dans 10 ans, euh, marrant parce que quand elle l'expliquait un peu ses formations euh, pourquoi elle les a faites parce qu'il mmh. y a plein de gens qui lui posaient des questions comme toi tu disais sur les podcasts etc euh, moi je, je, je vais peut-être penser à faire mes formations aussi hein, mais je pense parce qu'il pas... y a plein de gens qui me posent tout le temps des questions mais de, de, de gestion patrimoine, comment tu fait ton private equity, mais la les marchés, l'immobilier, ça, c'est un truc. Moi je pense il y a plein d'outils pour faire ça, je pourrais faire un épisode sur les ah outils. Mais, je pour pense... faire des formations non mais vraiment, il y a des super outils et en fait euh, euh, c'est extraordinaire s'auto-former. Euh, et puis on, on se rend compte comment... que finalement tout le monde a quelque chose à apprendre euh, aux, hum, aux autres. Ouais. Tu vois ce que je veux dire et il y a d'autres gens qui sont Et donc on s'enrichit les uns les autres. Bah Vive le podcast. Hein. Vive le podcast. Merci Albert merci On t'ajoute sur euh, LinkedIn aussi. Oui, euh, oui. Albert Dantoir, Nalo. Euh, voilà, on continue à euh, essayer euh, pousser Nalo. Moi je continue aussi à, à faire mes projets chez vous. Voilà. Et je suis très content. Euh, merci Albert. Merci monsieur. Et puis à bientôt. Salut, Salut. Ciao, ciao. Salut à tous.